Écoutez-moi les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi vidéo. Vous allez voir la liste incroyable de jambes top 1 légende. C'est une liste paladin pur, oui paladin pur est de retour dans la méta tout simplement parce que euh, Shaman Evolve a été nerf, parce que surtout DK Frost a été nerf. Et ce deck-là, il avait euh, finalement un match-up qui était pas très très bon contre ces deux decks-là. Alors il était, était pas catastrophique, mais c'était du 47-48%. Donc forcément, c'était compliqué euh, bah, en top méta de jouer ce deck-là. Alors on pouvait passer légende avec, mais à partir d'un certain seuil, peut-être top... Top 100, top 200, c'était un petit peu plus compliqué. Ce deck-là, euh, finalement, il est extrêmement puissant. Il a évidemment gagné une carte importante avec le mini-set qui est le purificateur. Et puis voilà, surtout, il profite de, du nerf des deux autres decks, de l'évolution de la méta. Aussi, la méta va... Euh, a déjà commencé là, euh, finalement, juste après les, euh, le nerf, mais va de plus en plus, euh, finalement, changer, évoluer. Il y aura peut-être même de nouveaux decks. En tout cas, voilà, cette liste-là, elle a fait top 1 légende. Elle est puissante, elle est efficace, elle est facile à jouer. Elle est euh, vraiment, vraiment cool. Oui, euh, je vais changer de forme. Format de vidéo. Alors vous me dites si vous aimez, si vous aimez pas, si vous aimez pas. Je euh, remettrai comme avant, mais je faisais des vidéos de 55 minutes, une heure à peu près. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que euh, pas tout le monde euh, commençait la vidéo et allait jusqu'au bout. Donc je me dis, je me suis dit peut-être que je, dev, je, de, je devrais raccourcir peut-être les vidéos. Un peu moins de game euh, mais voilà comme ça les gens euh, bah, peuvent peut-être accessoirement regarder parce que je sors beaucoup de vidéos j'en sors deux par jour donc peut-être que des vidéos d'une heure plus ceux qui jouent à Marvel Snap plus Hearthstone plus à Battlegrounds bah finalement ils ont trop de vidéos à regarder ils ont pas le temps de tout regarder et ils aimeraient peut-être donc je pense faire quelque chose comme 35 minutes 40 voilà entre 35 et 40 minutes de vidéo euh, donc voilà ça ferait euh, 20 minutes de moins ça me permettrait peut-être de faire plus de vidéos ou en tout cas vous d'en regarder euh, euh, un peu plus donc voilà n'hésitez pas pas à me dire ce que vous en pensez euh, dans les commentaires. Évidemment, euh, je prendrai note. Hein. J'avais fait ça sur Marvel Snap, même si c'est un jeu différent. Mais voilà, sur Marvel Snap, j'étais passé de so de 60 minutes à euh, 35-40 et euh, les gens avaient bien aimé. Mais voilà, le, le, les games sont plus courtes aussi, donc c'est un jeu différent. Bref, euh, voilà, n'hésitez pas à me dire. Et sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un droïde Le match-up, bah il est très bon. Contre droïde on va garder le saut de sang pour tout simplement essayer d'avoir un T1, greffer un saut de sang dessus et finalement agresser le plus rapidement possible. Alors il y a plusieurs druides dans la méta mais il y en a un qui euh, commence euh, de plus en plus à, à faire parler de lui c'est tout simplement la version quête qui a fait des bons top, euh, top légende d'ailleurs hein, qui a été joué par pas mal de joueurs qui euh, voulaient prétendre au, au master tour donc euh, voilà. Le fameux quête, alors c'est un mixte, hein, c'est un rampe, quête, alors c'est pas uniquement basé sur, euh, sur la quête, mais la quête permet finalement d'avoir de l'armure, un peu d'avancer dans le deck si je puis dire, euh, et surtout de l'armure et accessoirement grignoter un petit peu, euh, donc là c'est super ça, grignoter euh, les PV adverses tout simplement, euh, pour ensuite finir par... Exemple, finir par euh, ouais. Pardon, avec alors Bran... Enfin, voilà, on connaît la, la combo, donc là, c'est plutôt cool. Il va chercher ça, on aura... Est-ce qu'on fait pièce saut de sang Est-ce qu'on fait pour Keltalas Bah, ben, on va faire saut de sang, j'imagine. On prend le plus 3, plus 3, tout de suite. Ou alors, on développe une avocate. On a le droit aussi. Euh... C'est dur à dire. Le problème, c'est que notre créature, si on fait pièce saut de sang, elle va passer à... Euh... Quoique... Je vois pas comment il peut la blesser, puis lui mettre 4... Pièce porte-drapeau. Je pense que je vais bourriner comme un bœuf. Je crois qu'on va faire ça. Je pense que c'est trop compliqué pour lui de blesser. Et... Parce qu'il peut mettre 4. Évidemment, il arrache farouche. Il la plein de choses comme ça. Mais par contre, la blesser avant, ça va être compliqué. Donc voilà, bref. Le match-up, il est. Euh... Alors j'ai envie de dire il est empiriquement bon mais après voilà il y a eu des, euh, des druides qui ont dans certaines méta battu les, les paladins mais là on est vraiment dans un paladin early game très mid range avec finalement un haut de curve qui est à 6 mana hein. finalement le haut de curve c'est euh, le bah voilà c'est croisé sanglant qui permet de jouer la comtesse donc on s'arrête à 6 Vous voyez il a tapé dedans hein. donc franchement j'ai presque envie de, de rebouriner comme ça si il retape dedans c'est plutôt cool c'est assez agressif, ou alors autant développer porte-drapeau. C'est dur à dire. Je pense qu'en termes de curve, ça a peut-être un poil plus de sens de faire le porte-drapeau. Mais le match-up est, ouais, match est, est plutôt bon. Il faut avoir un early game et évidemment si on rate l'early, on lui laisse vraiment le temps. Mais euh, c'est l'intérêt de ce deck, hein, c'est qu'il va être fort contre les decks un peu contrôle, un peu euh, rampe, un peu combo, les trucs un petit peu lourds finalement. Druid en fait partie finalement. Même si, bah, évidemment, il améliore, il améliore son early avec, euh, avec le, on va dire, la toolbox un petit peu quête. Bon. Alors ça, c'est plutôt cool. Bon, je pense qu'il est loin d'avoir la quête, hein. Euh, il est très loin d'avoir la quête, donc on va développer ça, ça, ça. Donc on va développer un board très agressif. Et euh, on est toujours très bien. Donc oui, qu'est-ce que je disais euh, Donc oui, ce deck-là, il a l'intérêt d'avoir euh, des, des match-ups vraiment bons contre ce genre de deck, les big mage, les trucs comme ça. Les trucs un, un poids lourd finalement, parce qu'on reste quand même quelque chose, sur quelque chose d'assez agressif, d'assez mid-range, mais pas le mid-range euh, Liadrine... Euh, euh, où finalement on pionce et si on fait rien, bah dans tous les cas on a la liadrine euh, en, en T8, enfin le, le, le héros. Euh, là on est sur quelque chose donc, de très agressif et en même temps on a un match-up qui était juste avant euh, les nerfs, nerf du gnoll, nerf de la quête, euh, quête euh, du euh, de la mort. Bon, Attendez, je parle, je parle mais... Ouais, là, je lui mets une belle tartine quand même. Là, je lui mets quand même une belle tartine. Ouais, là, c'est compliqué. Les boucliers divins, c'est trop compliqué pour lui. Euh, et donc, voilà. Bref, on était, on était pas euh, favorable évidemment, contre Shaman Evolve et euh, le Decafrost. Mais on n'était pas loin. On était à 47%, à peu près. Euh, 47-48%, on était dans ces eaux-là. Et finalement, avec bah, le nerf de, de la carte clé de, de chacun de ces deux decks, qui étaient les deux decks dominants, il bah, y a vraiment moyen qu'on passe peut-être même un peu devant. Alors, c'est un peu tôt, hein, on est jour de la méta. Mais euh, on va voir ce que ça va donner. Déjà, c'est prometteur qu'un deck comme ça, euh, finalement, qui j'ai regardé sur HS Replay. Alors, sur HS Replay, euh, c'est euh, l'ancienne méta, évidemment. C'est pas mis à jour comme ça euh, en, en, en, flux, euh, en flux tendu. Donc, euh, en tout cas, si, c'est un peu mis à jour au flux tendu, mais finalement, le gros, le gros des games, bah, c'était dans les métas précédentes. Enfin, c'était dans la méta d'hier et d'avant, vous voyez, évidemment. Euh, ce n'est pas les quelques centaines ou milliers de games qui vont changer le, les pourcentages. Enfin, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va voir. Mais je pense que ce deck-là peut finalement redevenir euh, top méta parce que, encore une fois, avant Nerf et Up, il était euh, Up de purificateur, mais pas un, un pas incroyable, mais bref. Il était euh, plutôt tiers 3 quoi, franchement. C'est-à-dire, tiers 2, il y en a 2 des decks. 2, 3. Tier... Non, tiers 1, il y en a 2, 2, 3. Tier 2, il y a à peu près... En tiers 2, il y a combien de decks euh... Vous avez à peu près 7, 7 8 decks. Donc vous voyez, il était euh, hors du top 10 quoi. Ou vraiment limite top 10. Euh, ok, qui Écoutez, on va faire ça maintenant. On va piocher ray de Lumière. Bon Je son ah, on reste pas mal. Hein. On reste pas mal. Prochain tour, on a un autre ray de Lumière. Euh, le guff, il n'y est pas tout de suite. Donc... Euh, donc ouais, non, a priori, là, ça va être un peu compliqué, mais il peut quand même s'en sortir. Et ouais, deck très intéressant. Euh, bon, après, c'est un, un quête, mais la quête a été dominante dans certains... C'est intéressant parce que dans la méta, remarque, non, ça, remarque, ça a du sens. Hein. Si on analyse bien la méta, le decafrost, finalement, c'était un deck burst. Et lui, c'est surtout un deck anti-burst parce qu'il génère beaucoup d'armure. Mais en même temps, c'est un deck qui bourre, c'est-à-dire qui bloque un peu la value adverse. Parce que juste un deck qui génère de l'armure, le problème, c'est que si en face, le gars, euh, au lieu de jouer sur le côté burst, il va jouer sur le côté value. Et on sait que maintenant, les decks d'earthstone, ils arrivent à faire plein de choses. Ils arrivent à agresser, mais faire de la value. Même les chasseurs face sont évolués par rapport à ça. Donc, on n'est plus, un, un, plus sur un jeu, comme il y a plusieurs années, où ton deck, soit il agresse, soit il contrôle, soit il fait une combo, et, et rien d'autre. Et en fait, dans l'absolu, il se polarise dans son archétype. Là, on est sur des decks qui peuvent tout faire et même le frost, il peut générer beaucoup de value et pour casser la value, bah, il faut tuer vite l'adversaire. Et l'avantage, c'est que ce deck-là peut faire ça. On est vraiment sur un hearthstone qui est beaucoup plus intéressant qu'avant, beaucoup plus riche qu'avant. Euh, après, euh, voilà, il y a certains decks qu'on qu a... Il y, y a certains decks qui ont quand même disparu de par... Voilà, il faut... Tout est, pas, euh, tout est pas beau et, et, et rose, si je puis dire. Il y a certains decks qui ont disparu de par ce, euh, ce truc-là. Typiquement, les guerriers contrôles, les decks qui faisaient qu'une seule chose. Les decks qui ont juste vocation à contrôler, euh, ils ont un peu plus de mal. quoi. Même si guerrier contrôle ça existe dans la méta. Ça existe toujours, vous allez me dire. Quoique que ça existe, ça semi-existe. Euh, silence, croisé, c'est un peu lourd. C'est extrêmement lourd. En gardant la curve... Bah surtout contre un démo qui peut être un démozo euh, Si tu gardes ces deux cartes là c'est un peu complexe Préfère essayer de curver, voilà, très bien euh... C'est ce que j'allais dire, bref Ah oui, guerre et contrôle avant les... Ça ou ça plutôt, ça Avant les, euh, les nerfs, c'était euh, avant le patch C'était quand même dernier deck de la méta hein. Accessoirement dans les... J'avais compté Il y avait 25 decks dans la méta, en tout cas selon HS Replay En top 1000 légendes En top 1000 légendes, hein. sinon on, on augmente évidemment un peu hein. euh, Mais en top 1000 légendes il y avait 25 decks le meilleur étant le deck à à 55% ou 54% de night. Le pire étant Gary Control à la 37,8. J'ai même failli faire un... Je voulais faire une vidéo sur le pire deck de la méta. Mais bon, c'était Gary Control. C'était un deck... C'était pas un truc exceptionnel, quoi. C'est juste Guerre et Control, quoi. Voilà, tu dis Gary Control et est le pire deck de la méta. Bah voilà, t'as tout dit. Bon. On a la Comtesse. Ça, c'est plutôt cool. On a Grèce. Ça, c'est évidemment cool aussi. Euh, mine peut être fort. Démo mine. Provision du fléau avec la pièce. Alors, ça c'est assez intéressant de faire ça. C'est très très très énervé. Euh, alors, il y a une façon de battre le deck mine c'est des casses-armes. Voilà. Si jamais vous avez un deck qui perd contre. Alors, euh, à part si c'est un deck méga méga lent, mais il n'y a plus trop de deck lent maintenant. Mais si vous avez un deck qui perd contre mine, un truc un peu midrange ou autre, euh, la carte clé dans. L... Ah non, pas un mine. La carte clé dans l'archétype mine, c'est l'arme. Écoutez, c'est ça. Hein. Donc voilà, si jamais vous arrivez à vous, vous, il fait pièce arme ou il fait arme t5. Mine, hein, là c'est pas le cas, mais euh, vous cassez l'arme, c'est trop bien quoi. La force vient de bon. Prochain tour, on pourra même pas faire ray de lumière. Si on fait ça, ça va coûter un mana. Il faudrait faire ça, ça. Bon l'avantage, c'est qu'on aura une jolie comtesse, euh, une jolie croisée sur le T6, bien curvé. Ça c'est quand même hyper hyper intéressant. Donc il n'y a même pas besoin de faire purificateur, je peux le faire après. Là après, j'arrive plus à mettre de pression, mais. Ouais, il faut faire les deux raies. Hein. Ouais, c'est quand même violent là ce que je lui propose. Hein. C'est le gros T5. Et derrière, c'est le gros T6 avec la croisée, la comtesse. Et derrière, on aura sur le T7 Purificateur plus euh, une, une invitation ou même les trois invitations dans l'absolu si on veut chercher à tuer vite. Là, il a déjà piécé, donc il peut pas faire des trucs de Tamsin. Il y a ce Gnol, qui est toujours jouable. Contre 11 mana, évidemment. Mais hein. il est toujours jouable. Boucher des Nathrezim. Drindam. Il aurait pu faire plutôt Drindam sur la 5-5. Il a fait une connerie ici. L'avantage c'est qu'on continue à mettre du board quoi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on lui propose une 7-7, une 5-5, là ici il peut pas faire sa Tamsin, il reste quand même une 5-5, une 7-7, ça bourre, enfin il va quand même peut-être la faire, mais quoique il a beaucoup de cartes en main, il la jouerait, il, il aurait une overdraw. La Tamsin qui est jouée, il y a une overdraw, il reste du board. Faut pas qu'il y ait trop de.. Trop de failles gangrenées, voire zéro. On en fait un. pas de sort de nature. Ça c'est horrible. Bon rien n'est bon. Hein. Rien n'est bon. Est-ce qu'il y a une légendaire qui peut nous donner une arme <rire> Il y a des cartes qui peuvent nous donner des armes bon, en vrai tout est 5-5 hein. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça Remplacer les serviteurs de votre main de votre deck par les serviteurs d'autres classes Ils coûtent 2 cristaux de moins. Je t'en fous on a des bons serviteurs dans le deck. Je crois que je vais juste faire ça. Non. Amida, c'est cool. Je vais bourriner, en fait, comme un bœuf. Hein. En fait, je vais juste bourriner. Hein. En fait, je vais juste bourriner comme un bœuf. Hein. J'étais en train de me dire, est-ce que je fais pas un play un peu tricky Non, il n'y a pas de tricky. Hein. C'est On bourrine, et puis voilà. Hein. Franchement, euh... non, non, on bourrine. Hein. Ah, ça reste un beau board hein. Je l'ai amorphe. Ouais juste par rapport à ça par exemple On est content d'avoir un board hein. Ok On est très très content d'avoir un board euh... 7 pas ah, si 7 et 4 ça fait 11 Si c'est 5 ça fait 11 Ah il y a 4 ici et ça c'est 5 sinon. Il y a 7 et 4. 5 face. Il est a 2. On peut le tuer à deux avec un pourquel Thalas. Puis il y a ce board à gérer. Il y a les Midas. Ça c'est un peu relou. Il peut faire de la magie. Après il est à 2. J'ai un board. C'est chaud hein. Voilà, heureusement qu'on met le board sinon ça aurait été complexe. Bon je suis quand même dans une bonne situation. Jusqu'à la fin du tour. Un peu plus complexe. Dame. Ok. C'est chiant, hein. quand même. Il y a 7, il y a 9, il y a 10, il y a 9. Ouais c'est chaud hein. Ah c'est trop chaud hein. Ah c'est trop trop chaud. Hein. C'est trop trop trop trop chaud. Ah et trop, trop strong là, hein. dommage, on était vrai à deux lives, c'est frustrant. Hein. Ouais, en fait on a raté nos, nos invitations. On a eu aucune carte avec la charge, avec un effet actif. Il y avait Rokara, on aurait pu prendre Rokara, mais je ne sais pas si ça changeait grand chose. On échangeait une 5-5 contre une 2-3 qui boostait deux créas qui attaquaient. Ah, c'était un peu léger. Non, ça revenait au même. Euh, euh, les armes servaient à rien. Ouais, c'est sick. Hein. Là, on perd vraiment sur la malchance. <coughs> Pardon. On a une belle sortie, mais malheureusement, aucune carte active sur, euh, sur les invitations. Après, sa sortie est très très belle. Hein. Beaucoup, beaucoup de, de cartes défensives. Plus derrière la combo. Après voilà c'est un deck qui pioche donc il a le droit aussi d'avoir ça. Sa sortie elle est belle mais voilà il... c'est un deck stable en face hein, il faut le reconnaître. Mais, euh... mais c'est vrai qu'on voilà, manque un poil de chance. Après euh, le match-up est très intéressant. Et je pense que le match-up n'est pas si catastrophique que ça pour lui. Et j'avoue que le, le, les 5 Tadius là euh... c'est presque un presque un manque de respect là. <rire> ok. La corde, la corde. On peut peut-être gagner avec la corde. Ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a un truc qui peut nous faire win Je pas. Bon, déjà, il faudrait avoir le Mida. Silence. là, ça donne le Mida. C'est déjà ça. C'est pas un croyau. Et c'est déjà ça. Une carte importante ça. de rien. Bah Écoutez, euh, je sais pas si sur ce chevalier de l'onction, je peux arriver à trouver la carte du, la carte du siècle. Ah non, non ça va faire piocher un sacré, je suis con. Je que ça me fait piocher mon Keltas. Mon Keltalas. Non, mais en vrai, je suis bête. Je pensais que c'était le... De bah, toute façon, c'était la meilleure carte, en vrai. Avocat aurait été pas mal un moment dans la curve. Là-dessus. Ouais, Darkhan. Darkhan, il nous fallait. Avec les... Darkhan aurait été cool. Darkhan aurait été bien. La, ouais, dommage. Hein, franchement, est, on, est, on est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Ah là là. Ah là là, c'est frustrant. Hein. C'est frustrant, mais là, c'était un sacré match d'Earthstone. C'était un sacré, sacré match d'Earthstone. Très grosse sortie, grosse maîtrise du deck chez mon adversaire. Bon c'est des joueurs légendes hein. C'est ça qui est intéressant sur ce jeu C'est que même au en bronze La MMR ça a changé Il y a eu une... un moment Il n'y avait pas de MMR hein. C'était pas basé là dessus Après c'était un classement différent Mais à une époque quand t'étais bronze Tu jouais contre des bronzes quoi Bon c'était pas cool hein. Tu démarres le jeu T'es bronze Tu euh... joues contre le gars Il a toute la collecte Et il joue depuis euh... Depuis 2 ans 3 ans hein. euh... Regardez ces deux. Donc là c'est vachement bien. Mais c'est vrai que moi je vois sur le serveur américain. Donc là je suis juste légende hein, sur euh, Europe, mais euh, sur le serveur Amérique. Euh, bah parfois. Donc en général je, je, je fais plutôt top 50 sur Amérique. Enfin quand je tryhard, je tryhard pas toutes les saisons, mais quand je tryhard je fais top 50 sur Amérique. Euh, le, parfois le début de saison, je vais enchaîner en bronze, 2, 3. Ça m'est déjà arrivé de faire 4 défaites. Alors, en bronze, tu te dis putain mais. Il est chaud le rang bronze. Bon, en fait, tu croises des gars qui étaient top... Enfin, surtout si tu joues le premier jour du mois, tu croises des, des, des, des gens qui sont euh, qui étaient top 10, quoi. Donc parfois, tu croises euh, le top 10, le top 9, le top 8, le top 7. C'est chaud, quoi. Ça, c'est relou. On peut le péter. Je pense qu'on doit le péter. Je pense qu'il faut le péter, ça, c'est trop fort. Par contre, je... je. Ouais, il aurait presque pu pinguer mon. Alors, c'est un peu bizarre, mais il aurait pu pinguer ma soldate juste pour casser le boubou. En même temps, il avait la 1-4 qui Non, Non, remarque, il avait la 1-4 qui proquait bien, il boostait ça. Donc, j'avais le trade. Non, non, non, il a raison. Mais bon, là, maintenant, elle a 54, 5-4, elle est intéressante. J'ai juste envie d'armor up, j'ai l'impression. Donc faut trahir de ses créas. Alors le matchup il est plutôt à son avantage. Normalement. Ouais, normalement le match-up est plutôt à son avantage dans le sens où il a un deck qui est fort quand l'adversaire joue des créas. Le truc c'est que je pense qu'il aura du mal à gérer mon tour euh, Comtesse. Là pour le moment ça me va parce qu'il se défend. Donc on va jusqu'à Ariel, tranquillou. Il peut pas la buter, il peut pas activer la profondeur sanguine. Donc on est pas mal. Il a que 4 cartes en main, on peut essayer de l'épuiser aussi un petit peu. Après c'est un deck qui génère quand même de la value, il a des, des, des setups de pioche. C'est toujours agréable Ouais Ok Écoutez ça va être ça In tout ça Prochain tour, on fera croiser, in tout ça, in tout ça, ça coûtera zéro. On protège notre Liadrine, même si Liadrine n'accomplit rien ici. Liadrine, c'est pas une bonne carte dans ce matchup C'est une carte contre les, les druides, les, les big mage les trucs, tout ce qui est un peu lourd quoi. Tout ce qui est un peu lourd et qui a pas forcément d'anti-bet sur le 2. On a le trade, ça c'est toujours cool. Voilà, ça c'est un truc de value chez lui. Bon, il l'a payé 2 quand même, c'est un peu cher. Mais bon, ça le permet d'avancer dans le deck. Ah, là, c'est un sacré tour. Hein. Là, c'est un sacré tour. Hein. Après, c'est un deck qui aime jouer contre des boards comme ça. Donc, il peut finalement vraiment se nourrir et nourrir un gameplay fort... Mais à condition qu'il ait des combinaisons de cartes et finalement euh, le fait qu'il ait déjà perdu, que son anima n'est pas proc, qu'il ait perdu un champion de Soul Fury, qui peut être intéressant aussi dans le, dans le euh, contre un board comme ça, c'est compliqué. Faut faire gaffe au life quand même. C'est con mais ça par exemple, la game d'avant, juste ça c'était win. C'est con hein, mais franchement... Euh... Bah, Najak, hein, non Quand même. De toute façon, on générera pas d'armure. La question, c'est est-ce qu'on fait le taunt ici Il peut me tuer, faut faire attention. Écoutez, je vais générer le taunt. Je vais quand même générer le taunt, on sait jamais. Je pense qu'il peut trouver des, des setups létales ici. De toute façon, mon board suffit à gagner. Il n'y a pas besoin de rajouter des trucs. À part si on trouve euh, d'arcane ou des machins de fous. Mais... mais on ne va pas jouer sur la RNG là. Je pense juste que le taunt va me permettre de... Enfin, peut me permettre de gagner, alors il peut quand même trouver l'étal. Mais finalement, rajouter des créas, je ne suis pas sûr que ça accomplisse grand chose. Avec les invitations. Après, on peut toujours trouver des taunes sous les invitations, mais. Honnêtement, j'aime bien ce board. Hein. Ça, ça change pas grand chose. Ça veut juste dire qu'il a peut-être envie de faire un trade dans la 4-6. Mais bon, ça le mettrait à 8. Ça c'est plutôt bon, ça veut dire qu'il a pas l'étal. Ouais. On peut surprendre avec Saut. So. Il y a moyen d'ailleurs. Enfin, on a gagné juste un board. Ok. Bon, ça évite les malentendus parce que sinon, il tape dans la 7 et il nous met 7 face. Derrière, il peut avoir les 1-4 qui ont charge si elles sont blessées. Enfin, il y, y a des choses. Il y a clairement des choses. Il y a clairement des choses. On va essayer de, de respecter le, le temps pour cette première vidéo. Et euh, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que. Bah, ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie que ça reste 55-1 euh, heure ou euh, plutôt euh, 35 minutes environ. Enfin, évidemment, ça dépendra peut-être des decks. Mais c'est vrai que là, c'est un deck plutôt de sortie. Les sorties sont toujours pareilles. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de rendre les vidéos le plus agréable possible. Et euh, euh, on va pas garder la protectrice. On va garder le soldat, par contre. La soldat. Pas si mal. en train de druide, il euh, y a peut-être même moi ah, Je sais pas... Ouais je crois qu'il y a moyen de faire double soldat de T1. C'est quand même beaucoup beaucoup de dégâts. C'est quand même beaucoup de dégâts. Bon il a gardé toute sa main. On va le faire. On va le faire, on va le faire. Bon la main est un peu lourde malheureusement. Il faudrait vraiment bien enchaîner avec des T2, des T3. Et si on enchaîne bien, euh, on... Ouais, notre sortie est incroyable, quoi. Ouais, c'est pas si mal. Bon, J'aurais préféré avoir un T2. J'aurais préféré avoir deux mauvais T2 que ça, mais ça, ça reste. Quitte à avoir un T3, autant avoir un truc qui, qui peps. Horticulteur, ok. L'Horticulteur est relou. Il peut se trade. Il peut ne pas se trade également. Ah ça ça aurait. Été pas mal. Je peux le faire maintenant ça. Et trade avec la tête. Après en termes de curve. Il vaut mieux faire ça je crois. Et ça. Parce que là en vrai. J'ai quand même beaucoup de T2 dans le deck. Il y a une vraie probabilité que je fasse. Pour Talas plus un autre T2. Et l'idée c'est vraiment de diminuer les rayons de lumière. Donc. Euh... Donc on est pas mal ici. Et vous voyez, c'est bourrin. C'est bourrin. Il y a vraiment ce, ce, ce, ce côté un peu combo, quoi. Qui est, qui est très très cool avec le. Avec la comtesse. Après, voilà, faut pas rater la comtesse dans certains matchups. La majorité des matchups, juste faire les invitations sur des tons, ça va faire gagner. Mais c'est vrai qu'on a une démo contrôle avec des AOE, beaucoup de heal, hein, vraiment beaucoup de heal, plus la possibilité de mettre des grosses créas. Bon, il nous a vraiment tout enchaîné, mais. Voilà. Il faut avoir le petit peps en plus. Mais franchement. Il suffit d'avoir le peps que contre le bon matchup. sinon même sans peps vous gagnez, vous voyez. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que je parle de peps, mais... hors drapeau ou ça. Fort drapeau peut-être, je peux enchaîner avec un T1 derrière. Voilà, super. Est-ce qu'on fait un trade Est-ce qu'on ignore ça Déjà on va face et ensuite on va réfléchir. Quand on fait un trade sur Hearthstone, c'est parce qu'on gagne des dégâts, vous voyez Faire un trade, ça veut dire que je perds 5 dégâts face. Par contre, je gagne 5 dégâts plus tard. Le truc, c'est que la 3-4, elle va sûrement aller dans la 3-2. Ou dans la 2-2. La 3-2, elle met... Après, c'est un deck qui peut gagner de l'armure. Vu ma main... Je pense que c'est face. Je pense... C'est surtout par, par rapport au fait que un, mon board, il peut potentiellement être bloqué. Si je fais le trade. Je, je pense que... Je J'ai pas envie de perdre 5 dégâts ici et je pense pas que laisser sa créature Ouais, vous voyez, en plus 2 sur 3, il fait un trade qu'on aurait fait, sinon, ok, ça change rien. Ça rase le board, hein, on sait. C'est des beaux bébés ça quand même. Il y a combien Il est très loin, on va le faire. Okay. C'est gratuit et ça diminue les durées de lumière Mais Si ça marche Si hein. ça, hein. ça marche Ça marche ça marche hein. C'est gros hein. bon, On a la comtesse à la main Des, des fricheuses Piocher trois cartes pas mal. Plus que pas mal. On a un poil moins bien que tout à l'heure contre le druide. Mais. Même si on est, on est gros là, mais c'est des choses qu'il peuvent facilement gérer tout en générant de l'armure. Donc en vrai ça. Ok. Ça, ça me va. C'est l'objet dans tous les cas de taper avec la tétasse. ça me va Kill armor up enfin pouvoir up bah, ça ferait un stack de gagner ah, il va faire la griffure bon, il a double trade par contre il est toujours bas en PV On va faire le Keltalas ici j'imagine Est-ce qu'on fait ce trade là Peut-être que ce trade-là, il a du sens. Ça. Ah. Je vais faire ça. Ouais, là, je pense que perte 4, c'est gagner. Parce qu'en vrai, c'est enfin, gagner euh, des dégâts. Parce que la game elle va encore un petit peu durer au moins deux tours. Donc là je pense que ça a du sens. Vous voyez, on, on avise, on, on change de tempo. Ça c'est important aussi, on change de gameplay. On avait un gameplay très agressif, puis c'est bien défendu. Là on repart sur un truc semi-contrôle, entre guillemets. Enfin, juste dans le trade. Hein. Bon, l'avantage c'est qu'il est pas sous guff. Il bien nous face. On a une belle comtesse qui est quand même 8-8. Ça c'est chiant, on pourra pas le trade. Il y a moyen qu'on perde ici. Il y a moyen qu'on perde. Okay. Pour talas, Je peux trade de ça Mais je pense qu'il faut faire à la comtesse face Et puis euh, On est mal On est mal parce qu'il peut presque nous tuer Par contre ça ça peut set up On va voir Bon ça veut dire qu'il nous tue pas Peut-être Ah quoi que Non je dis ça c'est pas sûr on board il a voilà son stack Je lui donnerait 6 non ça donnerait Guff, pardon euh, donc il a il a 6 7 8 9 il lui manque 10 oh, c'est dur il peut pas c'est dur de trouver les 10 il peut hein il peut mais ça reste compliqué la probabilité est qu'il nous tue pas et la question c'est est-ce que nous on va arriver à le buter derrière ça, ça demande quand même un certain investissement Y'a moyen, y'a moyen. Heureusement qu'on a grignoté au début. Il a son guff. Et on va développer un board en espérant avoir des taunts. Je pense qu'il va trader à caste alors. Ouais. De ouais, toute façon, il a 7, je suis bêta. Ok, 12, 12, 9. Let's go. Let's go. On a pas de cadavre. C'est quoi le dernier sort joué Quel est le dernier sort joué pour mon adversaire Ah De toute façon, ça atone, c'est ça. Zacule. C'est pas incroyable. Ça, c'est gros, hein. C'est pas mal ça. Hein. Oh nice. J'aurais dû faire ça avant. J'aurais pas le temps. Oui. Je ce jeu. Comme ma poche. Bon. Ça c'est énorme ça. Ne peut jouer que ses cartes et plus à gauche et à droite à son prochain tour. C'est énorme. Hein bon, en vrai, on est pas mal. Hein on a ce taunt-là qui est une infamie sans nom. Bon, il joue des trucs. Hein on a ça qui est incroyable. On a double taunt, on est bien. Silence. On commence peut-être par ça. On a l'étale. 3. Ça ça fait 5. 5, 9. On a 10. On a l'étale. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux compter avant de commencer à faire les trade value. Genre garder le boubou trade avec la 2-6 et à la fin on se dit merde, on a plus l'étal. Vamos, vamos Bah écoutez, on va s'arrêter là. Si évidemment vous n'aimez pas ce format, vous le dites et puis euh, je changerai. Mais euh, ça peut aussi, moi, me permettre de, de ça peut me permettre pardon, de, de faire peut-être un peu plus de vidéos. Peut-être une vidéo de plus par... Euh, euh, C'est-à-dire que le matin, au lieu de faire un tournage d'une vidéo, bah je peux faire un tournage de deux vidéos. Et euh, donc voilà. Euh... Merci à tous en tout cas, j'espère que cette vidéo euh, vous a plu. Je, le deck est cool, hein, le deck est vraiment. Moi j'adore. De hein, toute façon, j'avais déjà présenté pas la pure, mais je trouve que c'est un régal, c'est facile à jouer, c'est vraiment rouleau compresseur. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde